Hello les amis, c'est Lingen. Dans cette vidéo, je vais faire une visite guidée de Kajabi de l'intérieur. C'est un outil que j'utilise depuis euh, un an bientôt. Et en fait, ça a transformé euh, mon business. Bon, on n'exagère rien, mais disons qu'avant, j'avais un outil d'autorépondeur, d'emailing, un outil pour les landing pages, un outil pour les formations. Et en fait, euh, c'était juste trop d'outils. Et avec Kajabi, non seulement c'est à peu près le même prix maintenant, mais j'ai une seule interface, c'est propre, c'est clair. Et c'est génial pour les clients. Donc, je vais vous le montrer. Alors, du, du coup, je vous présente quand même les principales caractéristiques. Euh, ça remplace votre site Internet. Aujourd'hui, j'utilise même plus WordPress, alors que j'étais l'auteur du... Je suis toujours l'auteur du guide du blogueur où je parlais de créer un site WordPress. Non, aujourd'hui, j'utilise Kajabi pour mon site Lingensia.com. Euh, au lieu d'envoyer des emails, euh, avant j'utilisais ConvertKit, maintenant j'utilise Kajabi, okay euh, qui est un très bon outil, très complet, moins complet que certains outils comme ActiveCampaign, mais relativement facile à utiliser aussi. Et le but, c'est que bah, ça vous donne envie d'être utilisé. Euh, je, ça fait les landing pages et les tunnels de vente. Avant j'utilisais LeadPages, ça ne faisait pas les tunnels de vente. Là, je peux faire les tunnels de vente. Et avant, j'utilisais Podia pour héberger mes formations, qui était vraiment une super plateforme. Et aujourd'hui, j'utilise euh, Kajabi euh, parce que c'est très, très beau. Il y a même une application mobile pour les clients. Euh, donc, c'est génial. Et donc, tout ça en un seul outil, pour moi, c'est... Euh, si, si vous avez visité un petit peu, si vous avez testé, moi, je ne recommande pas ClickFunnels ou Kartra même, euh, alors, Cartra, c'est pas mal, mais c'est moins joli, je trouve, c'est moins efficace. Euh, Clickfunnels, euh, je recommande pas parce que c'est trop compliqué. Après, ça dépend de la taille de votre business. Hein. Si vous faites déjà des millions, oui, peut-être, vous avez une équipe pour gérer. Euh, System.io, c'est pas mal, mais euh, c'est moins qualitatif que Kajabi. Par contre, financièrement, c'est beaucoup plus accessible. Et Learnybox, c'est top parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont très loin. Pour la partie e-learning, mais clairement, c'est pas la partie marketing, facilité d'utilisation, elle est pas là au top, et puis ça coûte relativement cher. Et finalement, Kajabi peut faire le travail. Mais en équivalent, en tout cas, si vous réfléchissez, il y a Kajabi, il y a Kartra, il y a Learning Box, il euh, y a Wolfeo que je connais pas trop. Voilà, je vous balance un peu tous les noms. Et en tout cas, euh, le conseil que je peux vous donner, il est basé sur le fait que j'ai testé plein d'outils, ok? que moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est la simplicité, l'efficacité euh, et euh, la, les fonctionnalités. Et pour moi, Kajabi répond à ça. Donc, il est temps maintenant de vous montrer les coulisses. Peut-être très rapidement, en dessous de cette vidéo, vous allez retrouver un lien filé. Si vous utilisez ce lien filé, je touche une commission. Hein. Euh, et bah, pour vous remercier pour ça, je vous euh, offre un accompagnement, moi et mon équipe, de deux heures où on répond à toutes vos questions pour vous aider à y voir clair, euh, pour que vous ne vous retrouviez pas avec un outil... Où vous hésitez à l'utiliser, ça sert à rien. On va vous montrer toutes les fonctionnalités, donc pour ça, euh, inscrivez-vous à Kajabi quand la période d'essai est terminée de deux semaines. Prenez rendez-vous avec nous euh, et on sera très ravis de, de vous aider et de vous accompagner personnellement. Let's go! Alors, il y a quatre interfaces, quatre grands onglets. Ok, il y a website, il y a products, marketing et People. Évidemment, vous allez me dire, oui, c'est en anglais. Euh, oui, c'est en anglais. Mais design, page, blog, analytics, normalement, vous devrez comprendre. Products aussi, marketing, people aussi. Donc, surtout, ne vous laissez pas effrayer par ça. J'ai envie de vous dire, je me permets, hein, si vous vous faites effrayer par le fait que ce soit en anglais, euh, l'entrepreneuriat va vous réserver des surprises assez euh, compliquées. Okay si ça, ça vous fait déjà peur euh, vous allez avoir du mal à, à affronter vos autres euh, défis entrepreneuriaux, donc ne vous laissez vraiment pas impressionner par ça. Website, donc là vous pouvez créer un peu vos templates de site, je ne vais pas tout vous montrer évidemment, mais la fonction, fonctionnalité intéressante c'est la possibilité de créer des pages. Vous allez voir c'est hyper simple, vous prenez un template, alors il n'y a pas 10 000 templates, okay c'est l'un des inconvénients, mais euh, du coup ça rend l'outil très facile. Par exemple, si je fais un, euh, une landing page, je peux prendre ça et une page de capture. Si je fais un événement, je sais qu'ils ont un truc d'événementiel, c'est ça. Euh, voilà. Donc, on va juste en prendre un autre. Tiens, celui-là pour se présenter. Euh, get started, vous faites test, create. Et là, très rapidement, vous avez votre page. Okay. Alors, vous avez votre page, certes, mais l'idée, c'est d'avoir votre propre nom de domaine. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais moi, par exemple, j'ai lingensia.com que j'ai commandé chez Yonos, que j'ai plugué, que j'ai intégré avec Kajabi, de sorte que quand quelqu'un vient sur ma page, il ne voit pas lingensia.kajabi.com. Il voit vraiment lingensia.com. D'ailleurs, bah, allez sur mon site et vous verrez. Okay. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est vraiment de la configuration. Donc là, j'ai le template. Okay. Donc là, c'est simple. Euh, je peux changer la photo, je clique dessus. Alors, je clique dessus ici, pardon. Euh, là, je change l'image de fond. Euh, là, je peux changer de texte. Je clique dessus. Salut. Voilà. Là, je peux changer le nom aussi. Vous voyez, c'est vraiment simple. Alors, là, c'est un logo. Donc, je peux enlever le fait, si vous n'avez pas de logo, juste mettre texte. OK. Et c'est toujours... Et voilà. Et là, vous mettez texte ok, donc là vous voyez que c'est en, euh, en gris donc vous pouvez changer les couleurs etc, etc. vous voyez c'est assez simple euh, là vous voulez changer la vidéo, vous pouvez vous voulez supprimer la vidéo, bah vous faites vidéo du, euh, delete euh, ça vous voulez utiliser cette partie par exemple ça là, cet appel à action c'est « Call to action ». Vous revenez en arrière. Si vous voulez dupliquer ça pour, par exemple, créer mettre un appel à action aussi en haut de la page, ben voilà. Il y en a un là, il y en a un là. Je vais vite hein, parce que sinon, ça pourrait durer trois euh, heures, cette vidéo, mais je voulais vous montrer ça. Ça, c'est la création de page. Il y a une partie « Blog » que je n'utilise pas pour le moment. Il y a une partie « Analytics » qui est vachement chouette. Donc, je vous invite forcément à mettre… Euh, en ligne, tout ce que vous avez mis, euh, euh, je suis un peu gêné là parce qu'il y a des chiffres, mais je vais vous les cacher. Euh, je vous invite à le plugger avec Google Analytics, mais au moins, vous avez cette partie-là où vous avez les, les don des données très basiques sur vos, vos statistiques, etc. Donc, euh, à utiliser plutôt que d'aller sur Google Analytics. Ok, Donc là, on est sur le site Internet. Deuxième point, on est sur les produits. Produits. Donc là, vous pouvez créer une un produit, par exemple, si je prends Passion Formation, et eh ben j'ai mes modules et sous mes modules, je mets mes vidéos, mes textes, etc. Donc c'est assez facile à faire. Ok, donc je vous montre juste un exemple. Si je veux ajouter une vidéo à un module, je fais Add Post, je fais Test, Save. Là, je vais dans Edit. Et ici, j'ajoute vidéo. Et je sélectionne la vidéo sur mon ordinateur. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et donc, là, maintenant, je vais le supprimer. Pour supprimer, c'est... Alors, c'est pour supprimer, quelquefois, je galère. Voilà, c'est là, en bas à droite. Si ça vous paraît compliqué, je vous invite à tester les autres outils. Vous verrez, c'est pas plus simple. Alors, là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est euh, un concept qui change un petit peu. C'est-à-dire... que. Intuitivement, c'est différent de d'autres outils plus simples. Moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. C'est que là, vous avez vos produits, ce que vous vendez. OK? Bah, imaginez, vous vendez une baguette de pain parce que vous êtes une boulangerie. Et là, vous avez les offers. Les offers, c'est ce que vous vendez euh, réellement. C'est, si vous voulez, euh, le, le, sur votre pull, c'est euh, l'étiquette que vous passez. Donc, vous avez un produit, c'est ce que le client va recevoir, mais par exemple, ce produit, vous pouvez faire un paiement une fois, un paiement en trois fois, vous pouvez faire un tarif de lancement, un tarif normal, vous pouvez mettre des, des, euh, euh, des codes promo. Donc, tout ça, ça se passe dans la partie « offers ». C'est le petit truc un peu compliqué, mais maintenant que je vous l'ai dit, voilà, pour chaque produit, il faut rattacher une offre parce que les gens, ils ne peuvent pas acheter le pull s'il n'y a pas une étiquette dessus. Et donc, la personne elle passe. Et donc, vous, vous devez non seulement faire le pull, mais créer l'étiquette qui correspond à une offre. Okay. Euh, on va passer à la partie marketing. Donc là, je ne vais pas tout vous montrer. Alors, je peux vous montrer ici, c'est l'outil d'envoi d'email. Vous c'est hyper simple. Cliquez là. Vous choisissez votre template. Moi, j'aime bien que ce soit tout clean. Test. Create. Donc là, je fais suivant. Vous voyez, il y a quatre étapes. Vous faites test écrivez votre texte. Là, je fais « Review email ». J'envoie un test que je ne vais pas faire là. Et après, quand je clique, c'est parti, c'est « envoyé. Et après, vous avez vos statistiques aussi. Évidemment. Donc là, par exemple, ici, là, j'ai euh, envoyé 6500 emails, 22% d'ouverture. Si je clique là, j'ai des détails, plus, j'ai plus de détails sur le nombre de, des inscriptions, etc. etc. Okay. Je peux faire du, euh, des séquences d'autorépondeurs, donc ça on va pas voir. Et puis il y a une dernière partie, c'est « People ». C'est les gens qui sont dans votre, euh, dans votre base, donc là je ne vais pas vous montrer. Euh, donc Vous pouvez retrouver tout le monde, taper le nom de quelqu'un, savoir s'il a acheté quelque chose, à quel moment il s'est abonné, etc., etc. Et vous pouvez même avoir des affiliés. Si vous cliquez là, vous pouvez créer un système d'affiliation. Enfin, il y a le réglage, le paramétrage, et ici vous pouvez « Paramétrer ». Plusieurs choses, connecter votre Stripe, votre Paypal évidemment. Il euh, y a d'autres intégrations, je vous invite à aller voir sur le site. Euh, et puis le paiement, etc. etc. Donc, j'ai fait cette vidéo courte exprès pour vous donner un aperçu. Comme ça, vous n'êtes pas forcément obligé de vous inscrire pour voir. Euh, mais si ça vous a plu, il faut prolonger l'expérience pour voir si c'est bon pour vous. Donc si vous êtes du genre comme moi à être un peu geek, testez tous les outils et choisissez. Moi, je suis presque sûr que Kajabi va vous séduire parce que je les ai testés, les autres. Et puis, bah, si vous me faites confiance, allez-y. Encore une fois, j'ai mon lien affilié. Cliquez, inscrivez-vous. Moi, je vais savoir que vous êtes affilié grâce à mon lien affilié. Et quand vous nous contacterez, on vous donnera euh, un rendez-vous pour pouvoir vous aider individuellement sur votre Kajabi. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions principales. Je vous souhaite une bonne continuation. Utilisez cet outil pour développer un business. Okay. Si ça peut vous paraître cher, posez-vous la question. Est-ce que j'achète un produit ou est-ce que j'investis dans un produit qui va me permettre de croître vite vite. Vous pouvez chercher à économiser, mais vous allez passer du, beaucoup de temps à créer votre WordPress, peut-être votre, votre PrestaShop, ou je ne sais même plus qu'est-ce qu'on utilise, vos LMS. Je suis passé par tout ça euh, à l'époque. Vous allez perdre beaucoup de temps et vous n'êtes pas être dans un esprit entrepreneurial. Investissez dans un bon outil et cherchez à le rentabiliser dès le premier mois. Vous avez deux semaines offertes. Bah Dites-vous, OK, ce que j'ai investi, il faut que ce soit rentabilisé. Comment je vais faire pour le rentabiliser? Okay C'est de l'entrepreneuriat. Vous achetez pas un outil pour vous faire plaisir, vous achetez un outil qui va vous permettre d'aller plus vite, plus loin, plus euh, rapidement. Et euh, voilà, pour ça, je vous recommande vivement de passer à Kajabi. C'est ce que je recommande à tous mes clients. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.